Il fait un temps de chien. Il fait un temps ton... de de chien. Il fait un temps de chien. ,犬だけが過ごせる il fait un temps de chien. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Tu crois que c'est lui-tor? N'avaient-ils ni Amiga Fteimas? T'es humide dans des scellés d'eau. Amiga t'soye Il pleut des cordes au Yemas. Il pleut des cordes là. Ça donne pas envie de sortir. Il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. Tu crois que c'est lui-tor? aujourd'hui il fait un froid de canard il y a un soleil de plomb il y a un soleil de plomb plomb noir wow namari fait un soleil de y a un soleil de pleut comme vache qui pleut comme vache qui pisse. これ<音声> pleut comme vache qui pleut comme vache qui